Salut tout le monde, c'est William, content avec vous, beaucoup de changements depuis la dernière vidéo avec la Spider Farmer, le modèle SE5000, superbe lumière qui redistribue redistribue la lumière vraiment euh, partout dans la tente, on est dans une 4x4, qu'est-ce qu'il y a eu de changement depuis la dernière grow? Ben il y a une plante de moins, on a enlevé la plante X6, la graine de cannabis, j'avais nommé X6 euh, graines de cannabis qu'on connaissait pas euh, son sexe femelle mâle et ça s'est avéré pas être un hermaphrodite parce que là on avait tourné ça en floraison c'est un mâle et oui ceux qui sont sur mon instagram euh, avaient vu ça j'ai coupé le mâle il y avait des petites boules de pollen donc euh, c'est triste donc on peut constater que des graines qu'on euh, on trouve aléatoirement ici et là euh, dans des 3.5 qu'on achète ici et là c'est pas toujours évident on peut avoir de mauvaises surprises donc toujours être vigilant euh, à voir si c'est un mâle ou une femelle on peut avoir toujours des surprises, euh, des belles surprises mais ça peut être aussi une perte de temps hein, euh, quand on sait pas à quoi s'attendre, on peut trouver des femelles comme ici on a le X3 le X3 qui est en train de pousser mais on ne sait pas du tout du tout c'est quoi, donc peut-être qu'on euh, n'aimera pas l'arôme, ça va être vraiment une perte de temps, perte d'espace, donc c'est pour ça qu'on recommande toujours d'avoir des graines de cannabis qu'on qu sait c'est quoi la variété et puis euh, de savoir au moins si c'est des graines régulières pour ne pas avoir de mauvaises surprises avec des hermaphrodites, ou si c'est des graines féminisées, ben, on n'aura pas de plan mâle. Donc, il euh, y en a qui recherchaient des plants mâles hein, pour euh, croiser avec euh, des plantes femelles, pour avoir des graines de cannabis à l'infini. Donc, euh, un plant en moins, on n'a pas pu le remplacer parce que là, la floraison a commencé. La grosse question est, est-ce qu'il y a des pistilles? Est-ce qu'il y a des pistilles pour pouvoir qu'on commence à calculer là, les premières journées de floraison? Est-ce que vous envoyez des pistilles Pas évident. Pas évident. Sept jours, hein 7 jours depuis la dernière vidéo. Avec la Spider Farmer SE5000. Alors, on avait installé le Scrog. Vous pouvez voir, là, vraiment, là, le Pink bush numéro 4, vraiment trapu. Un petit euh, indica. Euh... C'est ça. C'est comme ça qu'il est, celui-là. Ici, on a le Cloud Walker. Quand je regarde les branches, là, euh, même que ça ici, je pense que c'est le Cloud Walker. Mais là, on a le Cloud Walker ici, c'est de Kana, Zuzukana, pardon, Zuzukana qui nous a donné euh, Cloud Walker qui provient de Greenhouse Seeds. Ici, on a couche-couche, couche-couche de DNA génétique X3 qu'on a. Connais pas absolument pas d'où ça vient, et dans le fond, on a un Pink Kush numéro 4 de Barnes Farm, fleuri, très très léger en terpène très très léger en taux de THC, car je le fume depuis déjà là, quelques mois, ce fameux Pink numéro 4. Donc, euh, je suis pas convaincu encore de voir les, les premiers pistilles, euh, je je pensais avoir vu ça euh, en dente de 6 jours, la première fois là, la dernière fois de Magro. Est-ce que c'est ça ici? Est-ce qu'on peut voir ça les premiers pistilles? Pas certain encore, à vous de me le dire. Donc le premier pistille, ça va être ça qui va nous indiquer la première journée de floraison. On va compter environ 10 semaines. Après la septième semaine, après 7 x 7, 49, après la 49e journée, je vais regarder les trichomes avec un microscope. S'ils sont tous laiteux, on va aller jusqu'à 8 semaines avec des nutriments. Et les deux dernières semaines, seulement de l'eau. Mais là, il y a beaucoup de personnes qui me disent que si je veux avoir une cendre blanche et utiliser tous mes minéraux dans la terre, les deux dernières semaines, donner un petit peu. Un petit peu peu de nutriments, donc peut-être ça va être une nouvelle technique parce que j'étais très très déçu de ma cendre, de toutes mes gros, de toutes mes gros, la cendre j'avais trouvé vraiment grise foncée, euh, pas noire, pas noir, pas noir, mais quand même grise foncée, grise pâle, place amélioration bien sûr, donc euh, je calcule même pas encore le premier jour de floraison. Euh, vraiment là euh, dans les prochains jours sûrement là, que ça va être plus clair pour l'apparition des premiers pistilles si je regarde là, sur le cloud walker ici là pas évident pas évident donc je vais être euh, patient prochaine vidéo ça va être clair Prochaine vidéo, ça va faire 14 jours qu'on a tourné la lumière en 12-12, donc on va voir ce qui se passe. Donc, le son à retenir de cette vidéo, pas besoin de se rendre en dixième semaine, là. Écoutez, on a perdu un plant euh, qui était hermaphrodite avant même d'avoir tourné ça en floraison. Donc, on a introduit un autre couche-couche. L'autre, dans le fond, c'est pas un hermaphrodite, mais un mâle, donc euh, boule de pollen. Il nous en reste seulement un, donc... Euh Conclusion de notre test, c'est clair qu'il faut prendre des graines de cannabis, qu'on euh, sait de où qu'ils viennent et puis euh, avoir plus d'informations dessus. Alright gang, on donne un pouce à la vidéo et on reste, euh, on reste attentif à la grow, hein, on donne beaucoup de nutriments là. pour la floraison, c'est pas les mêmes nutriments, quelques bouteilles différentes, donc euh, soyez patient, on va voir ce que ça va donner le fameux cloud walker. On voit les belles vidéos de Zuzu Kana, qui a déjà une grande avance sur le, le Cloud Walker qui est déjà en floraison. Et on peut voir là, les trichomes qui sont disponibles, qui sont, qui sont là finalement. Alright les gars, c'est le temps que j'arrête la vidéo. Un pouce, un commentaire. Spider Farmer SE 5000. Ciao ciao!